Doubois, comment est la réunion, c'est Tijan Aujourd'hui, nous voici Tipaille en queue de Focade avec deux notes, le la 7 et le Ré majeur. Donc, euh, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour les prochains tutos. Et comme d'habitude, nous commençons après l'intro. Le La septième, le Ré, le Ré majeur, D, ok, la rythmique de la main droite, au bas, au bas, Baobaoba, Baobaoba, Baobaoba, Baobaoba, bahou bah bahou bahou bahou bahou bahou bahou bahou Bahou bahou bahou comme un coton Bahou et la Bahou c'est bahou Bahou la bahou Bahou bahou et Bahou bahou la Bahou bahou bahou Bahou bahou bahou la bahou va la Ba, haut oh, ba, haut oh, bas voilà rythmique de la main droite donc concernant les notes on commence sur la note du ré majeur donc ça fait mi connais un petit paillon qui la plim les comme un coton donc du coup coton on part sur le la septième M'y connaît un petit paillon qui ça va la chez ses poissons. Il revient sur le ré. M'y connaît un petit paillon qui la plume les comme un coton. Il repart sur le 7 septième. M'y reconnaît un petit paillon qui ça va la chez ses poissons. C'était le couplet. Mais par contre pour le refrain, il ça va un petit peu plus vite. Allez pas bain donne bord la mer Faites attention, je n'ai galabé Donc, allez pas ben, et donne bord la mer La septième Faites attention, je n'ai galabé Ré majeur Allez pas bain dans donne bord la mer Je n'ai galabé, pique ton derrière Donc, en vitesse réelle Mon <muché> La pime comme un coton, la est comme un coton, la pime est comme un coton, la est un petit la pime est comme un coton, la mer est comme un coton, la pime est comme un coton, la pime est la comme un la pime c'est comme un la pime un petit paillon que il volait, il volait, mon joli petit paillon que ça va. Alors, mon joli petit paillon que qui volait, qui volait, mon joli petit paillon que votre plume, votre plume l'est encore frisé. Alors, euh, après, après, il faut apprendre la chanson par cœur Pour l'instant, on ne me connaît pas. Mais le, la rythmique, c'est ça. Après, laisse chanteur, fais son travail. <rire> ah vous fait votre affaire <rire> Allez, nous essayons de faire le premier couplet avec le refrain Après, on avec, avec le premier refrain Et on finit là-dessus Moi petit paillon que la prime les comme un coton Moi n'ai un petit paillon que la va l'est comme boisson. coton Moi n'ai un petit paillon que la prime les comme un coton il a un petit pain il s'en va la mer, c'est ses poissons. Allez pas, ben donne pour la mer, faites attention au chénique à la mer Allez pas, ben donne pour la mer, chénique à la mer, vite ton derrière Voilà Donc voilà, la vidéo se termine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide à avancer, ça me fait vraiment très très plaisir Active la petite cloche pour les prochains tutos. Euh, Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Euh, si tu as des choses à dire, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et puis, je suis également sur Instagram et Facebook. Donc, n'hésite pas à me suivre aussi. Je suis également auteur-compositeur euh, de musique rayonnaise. Donc, je vais te laisser ici. Normalement, ça va apparaître à droite. Euh, ma playlist de chansons rayonnaises, ma playlist en clip. Et à gauche, euh, la playlist de tutos, euh, guitare, c'est gars débutant. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Tijan.